Je parcours l'immensité du monde pour un combat contre moi-même, Sagat. La vie est une galéjade sadique qui use nos cœurs meurtris par nos égaux. Je vois la vacuité de nos existences quand je te regarde dans les... Euh, dans l'œil. As-tu regardé le vol des tournois, qui tournoie comme un seul être, Ryu Tournois, on y revient toujours, comme un cycle sans fin. Sens-tu le parfum de la rosée sur la pâleur de nos rêves je n'ai plus d'odorat depuis la COVID, tu sais. Prends-tu seulement le temps de vivre, Rio Prends-tu seulement le temps de vivre Bon, euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait On se tape ou... Et salut à tous, c'est Sweet Nelly, on espère que cet épisode vous a plu Si c'est le cas, vous savez ce qu'il faut faire L'abonnement sur cette chaîne, sur les de cartoon, le pouce en l'air, le partage, le commentaire, bref, vous connaissez tout ça. Si ces épisodes sont postés sur cette chaîne le dimanche, vous pouvez les retrouver la veille, sur mon TikTok. Et oui, le lien est en description, évidemment. A la semaine prochaine, gros bisous